C'est en cours. Tout le monde. Tout Tout corps et tout doit disparaître et disparaître On s'est dit, tout ce qu'on a fait, ce dont on rêvait, tout doit disparaître, que tout se passe de commentaires, ne plus rien dire, ne plus rien faire. Effectivement, la disparition est en cours. J'y pense en vivant ma vie avec mon air de ne pas y toucher. Alors, on s'arrête. On est d'accord. Tout doit disparaître. d'accord, d'accord. tout, tout disparaît De nos souvenirs, on en fera des confettis, des origamis